Cette émission va être incroyable. Que sont-ils devenus J'ai rencontré quelqu'un, c'était une grande première oh pour nous. Ça veut dire que cette émission a d'utilité publique si on présentait des nouveaux profils. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 42 ans. Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans, j'habite à Versailles, près de Paris. La vie, c'est maintenant.